Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo où je vais euh, analyser, vous avez vu le titre, quelques projets de youtubeurs parce que vraiment c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors euh, je vous rassure, ce sera pas une vidéo très structurée, je vais pas faire une grande dissertation. J'ai simplement envie de voir avec vous euh, ce nouveau phénomène parce que vraiment on peut parler de phénomène. Je sais pas vous, mais moi euh, de plus en plus quand je me balade sur YouTube, je vois euh, telle personne, tel youtubeur a lancé son NFT, tel projet, tel NFT. Et la première chose qui peut, euh, qu'on qu qu peut remarquer, c'est que que très souvent en tout cas ce que j'ai vu c'est que c'est souvent des youtubeurs des entrepreneurs qui viennent pas du monde des cryptos alors forcément euh, ça titille et ça montre déjà très clairement que on arrive à une pas une adoption de masse mais en tous les cas à une ouverture des, des de, du public c'est déjà super et puis d'autre part c'est un peu le même type de projet nft et c'est tout à fait normal en fait vu qu'on est sur youtube et que très souvent c'est un peu le même business qu'on propose voilà je trouvais que c'était intéressant d'en parler et d'en faire une petite analyse une petite critique au sens trivial du terme c'est à dire je vais pas critiquer les personnes euh, vraiment on va faire une, une analyse critique autant que je peux très euh, simplement sur les projets qu'on nous présente alors euh, comment on va quand même un tout petit peu structurer cette vidéo rapidement on va voir pourquoi il y a un tel euh, essor tout simplement pour la première partie deuxième partie très rapidement on va voir un peu ce qu'ils proposent le, la plus-value de, de leur projet pourquoi en fait ils utilisent les nft et la troisième des choses très simplement on va voir euh, des discussions de comptoirs. Hein, je vous l'ai dit, euh, on va voir si je pourrais investir dessus, si vous pourriez investir, enfin si ça vaut le coup d'investir tout simplement, si c'est pour faire euh, de l'achat-revente ou s'il y a des choses à gagner. Donc si vous êtes prêts, euh, bah écoutez, on démarre. Première partie, donc pourquoi ils le font Eh bien, euh, tout simplement, comme je l'avais dit un peu dans l'introduction, euh, c'est pas anodin s'il y a de plus en plus de personnes qui, qui veulent créer leur projet euh, via des NFT. Le NFT ici, c'est qu'une technologie, hein. c'est-à-dire que c'est vraiment des entreprises, elles veulent vendre des services et elles vont passer par la technologie NFT. Pas seulement parce que c'est parce que aussi ça facilite tout le business en question pourquoi parce que euh, la plupart du temps c'est des youtubeurs qui vendent des formations ou du coaching vous savez de toute manière sur youtube c'est un peu comme ça qu'on se rémunère en tous les cas en général on complémente euh, avec ce type euh, d'offres et euh, il s'avère que de toute manière de manière dans l'absolu il y a un peu une baisse euh, au niveau des formations ça s'explique par plusieurs euh, pour plusieurs raisons d'une part je pense que euh, les taux de réussite sont pas excellents dans les taux de formation et ça c'est tout à fait normal mal je sais pas si vous avez acheté déjà des formations moi j'en ai déjà acheté et on les suit pas forcément et euh, elles sont pas toutes de très bonne qualité de deux ce qu'on peut voir c'est qu'en plus les formations elles sont souvent vendues cher je veux dire moi je suis allée à la fac pour 500 euros euh, enfin vous aussi je veux dire on a suivi des cours pour moins cher et parfois les formations sont beaucoup trop chères. troisième raison qui peut expliquer pourquoi la technologie du nft est intéressante et beaucoup plus pertinente pour le coup c'est que eh bien quand on achète une formation aussi bonne soit elle on peut se retrouver un peu frustré du fait de l'avoir acheté et de, bah, voilà, de devoir la consommer, et puis euh, c'est fini. Or, avec les NFT, et c'est l'argument ultime, ce qu'on peut faire avec les formations, quand on achète des formations avec des NFT, et eh bien en fait, on peut et consommer le, le contenu, c'est-à-dire avoir accès aux formations, et revendre les NFT par la suite. Et pire encore, enfin, plus intéressant encore, le NFT en question peut prendre de la valeur. Si normalement l'équipe fait bien son taf, c'est ce qui va faire le NFT. Parce que c'est justement un petit groupe de personnes qui peuvent y avoir accès, et donc, s'il y a des un Gros désir autour, si le contenu est intéressant, forcément le, le NFT va prendre de la valeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que et on peut l'acheter et gagner et consommer. Donc, je me répète, et on peut aussi le revendre même parfois plus cher. Donc, vraiment, on a le combo gagnant qui fait que forcément, ces youtubeurs là qui sont quand même dans le business, ils savent très bien ce qui se passe, et ils savent, ils voient très bien la, la flambée des crypto-monnaies, ils voient très bien que tout le monde s'y intéresse et notamment euh, au NFT. Donc, forcément, ils vont créer un business qui est qui utilise les NFT. Donc, voilà pour la première partie, euh, bon, je vous ai dit, ce n'est pas une grosse analyse, mais c'est ce qui peut expliquer que pourquoi on voit de plus en plus de YouTubeurs le faire. Et on ne serait pas étonné que pas mal d'autres YouTubeurs, d'autres influenceurs le fassent en fait. À partir du moment où vous avez une communauté et que vous avez des services potentiellement à proposer, peut être que l'idéal, et c'est pour ça, la dernière fois, on avait vu que le NFT, ce n'est pas retirer ce truc de, PA, de JPEG ou d'image avatar pour les jeux vidéo. C'est surtout maintenant des business en fait, à part entière. Et dans la logique des choses, ce ne serait pas du tout impossible de voir de plus en plus de youtubeurs que vous suivez des influenceurs qui vont vous proposer aussi leur nft pour faire partie de la communauté c'est peut-être même le business du futur des influenceurs et peut-être que même moi votre bibi préféré va en faire un mais ça c'est pas encore dans les dans le programme rassurez-vous alors euh, voilà pour la première partie c'était ça la deuxième partie euh, on voulait voir en quoi ça consiste euh, d'ailleurs je pense que j'aurais dû commencer comme ça mais c'est pas grave en fait encore une fois je le précise le nft ici il sert de vecteur technologique c'est à dire que c'est simplement plus simple pour les utilisateurs d'avoir accès au contenu en gros avec le nft vous avez il est enregistré sur votre portefeuille et vous pourrez vous connecter à tel ou tel espace et donc profiter des services et qu'est ce qu'il propose alors si on regarde celui de yomi denzel au début en fait je voulais faire une vidéo que sur yomi au fait au passage et euh, en fait en en parlant avec euh, les membres de, de la communauté zone bitcoin sur euh, Discord, ils vous m'avez proposé en fait d'autres euh, d'autres donc j'ai regardé donc c'est plus exclusivement sur yomi même si euh, bah, c'est celui qu'on entend le plus c'est celui qui qui fait le plus de bruit alors euh, bah, lui comme beaucoup d'autres en fait il va proposer ses formations qui vendent déjà je pense et ou des formations plus exclusives et dans plusieurs domaines enfin ce qu'il faut comprendre là c'est qu'il y aura en plus des formations qu'ils vendent euh, habituellement ils vont gagner aussi donc euh, la possibilité d'avoir accès à des événements euh, plutôt exclusifs et en plus et c'est là la plus value de ce type de business c'est qu'ils vont être en ils vont pouvoir rencontrer d'autres membres de la communauté y être vraiment avec eux ça c'est franchement de toute manière ils vont plutôt je pense discuter là-dessus, sur le fait que vous allez, en participant à ce type de projet-là, bien sûr, euh, vous enrichir intellectuellement, normalement, c'est-à-dire suivre des formations, etc., mais surtout, vous faire des amis, des alliés qui ont la même, un peu, vision. Et là, typiquement, pour Yomi Denzel, je pense que, même s'il a voulu le faire en anglais, je pense que c'est imbattable que la plupart de sa communauté sera des personnes, en fait, qui l'écoutent déjà sur YouTube. Et pourtant, on voit que c'est en anglais, qu'il veut s'échapper de, de ça, mais euh, très clairement, euh, je sais pas, hein, c'est que mon avis, mais je pense que, euh, quand bien même il y aurait des, des, des Américains ou je ne sais pas, des étrangers qui rentreraient dans le groupe. Très vite, il verrait que c'est un groupe de francophones et de Français et donc peut être qu'ils partiraient à la longue. Donc là, je ne sais pas, je m'égare d'ailleurs dans l'analyse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il y a des projets qui sont vraiment des projets de communauté et euh, vu qu'il a une, déjà une très forte communauté, il est, il est vraiment très connu Yomi Denzel et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup, son projet, c'est à dire que euh, ces techniques marketing qu'il utilise dans la vie, euh, dans son propre business, ben, il, va, il les reproduit pour les NFT et par exemple, il propose un Million de dollars qui seraient reversés aux détenteurs. Donc, ça c'est très bien pour attirer du, du trafic, il n'y a pas photo. Après, il faut savoir quel type de trafic on attire et est-ce que finalement, euh, en faisant ça, on ne va pas aussi habituer en fait la communauté à toujours gagner, gagner plus alors et mettre de côté le, le contenu véritable du projet. Donc, ça, bah, ça c'est une équipe nombreuse, ça c'est eux qui choisissent leur stratégie marketing et il euh, n'y a rien à dire. Et dans l'idée, en fait, moi personnellement, ce que je pense, c'est que vraiment c'est vrai que c'est très bien et c'est beaucoup mieux que le système des formations d'avant c'est à dire vous achetez une formation et puis voilà euh, après vous le, le déluge en fait par contre faut savoir qu'il y aura quand même du taf c'est à dire que le danger de ce système là comparé à l'ancien où on vendait juste des formations euh, là il faudra nourrir continuellement le, le groupe et le, le projet c'est à dire qu'il faudra faire des événements il faudra que la communauté se rencontre il faudra aussi bah, proposer des cadeaux etc pour que les gens restent. Donc peut-être c'est un boulot en, en plus ça on peut pas savoir qu'il euh, faut du, du recul pour ça et et dans le même type de projet, euh, on m'a parlé d'un certain Barry Empire. Euh, alors en fait, euh, moi je les connais pas trop, enfin je suis pas leur cible, on va dire, c'est pas le type de contenu que je, que je consomme, mais par contre je les vois de temps en temps arriver et euh, je vois bien, enfin euh, je sais que c'est des gens qui exposent leur réussite, et ils ont parfaitement raison, c'est des, des goûts, en tous les cas qui proposent des formations, etc. Donc on m'a parlé de Barry Empire et là aussi ils proposent des, des vraies rencontres à Dubaï, euh, sur des yachts, euh, avec des célébrités, des artistes, etc. Enfin tout ça en fait c'est ce qui va faire attirer et qui va faire vivre la communauté. Et il le faut, ce type de business-là va aller de pair. Les mecs ne vont pas juste acheter pour avoir des formations, ça, c'est clair. Ce qu'ils veulent, c'est d'autres avantages physiques, et puis réel et puis comme on l'a dit la dernière fois la communauté, c'est un peu, ça suit en fait, si vous voulez, ce type de business suit la logique qu'on connaît déjà dans l'économie classique des, euh, de la logique des country clubs euh, les types qui dépensent 40 000 dollars par an pour avoir leur carte euh, c'est pas seulement pour jouer au golf vous pensez bien que c'est pas ça, et le golf c'est même un prétexte ils ont cette carte là pour pouvoir se rencontrer entre eux, pour pouvoir réseauter et faire des affaires potentiellement comme Madoff, c'est surtout pour faire partie du même club, de la même famille et de rencontrer des gens qui ont un peu le même le, le même niveau de portefeuille, le même, les mêmes valeurs, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'on retrouve avec les NFT. Donc, il faut parler de tout ça. Il faut parler des avantages qu'on va recevoir et de, de ce qu'on va gagner concrètement avec, en gardant le NFT. Donc, euh, voilà un peu pour les projets. Et il y en a un, moi, qui m'a le plus plu que les autres dans la même tendance. C'est celui de Bodytime. Et je pense que celui là, donc, c'est un peu aussi. Il y a des formations immobiliers, crypto, etc. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus plu de ce que j'ai vu parce qu'il y a un côté euh, plus enfin euh, j'ai l'impression que le côté humain est, est davantage mis en avant, enfin eux aussi hein, ils vont avoir des grands euh, formateurs qui vont venir, etc. de la très bonne qualité mis à jour, etc. Mais eux ils ont rajouté la dimension du sport et euh, un peu développement plus personnel etc. Et je trouve que ce pilier là du sport, en tout cas personnellement moi qui suis aussi solopreneur, je sais à quel point ça peut être important. Je ne dis pas que je fais du sport je dis que je devrais en faire plus et donc potentiellement c'est vrai que si je devais choisir un groupe de membres, j'irais avec des gens qui pourraient me pousser à faire plus de sport, par exemple. En tous les cas, je serais moins intéressée, et ça c'est tout à fait normal, je vous ai dit, je ne suis pas leur cible euh, que le groupe de Yomi, etc., même si le contenu peut être intéressant, mais c'est vrai que j'ai moins envie d'aller sur un yacht euh, pour parler de, de, de richesse, tout simplement. J'aurais envie de, de plus, par exemple. D'ailleurs, si je peux me permettre quelque chose, je parle aux créateurs de, de tous ces youtubeurs qui ont créé ces, ces produits-là, j'ai l'impression que c'est super masculin. Alors, moi, en général, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pourrais comprendre que des femmes se sentent pas très à l'aise de rentrer comme ça facilement donc euh, petit appel s'il y a des femmes qui veulent lancer un club d'investisseuses euh, contactez moi ou je sais pas on pourra faire quelque chose en tous les cas moi je sais que je pourrais être cliente de, du projet par exemple panthéon business qui me plaît un peu plus enfin voilà on a fait un peu le tour de la partie 2 hein, quoi, en quoi ça consiste et maintenant passons à la partie chaude brûlante est ce qu'il faut mettre des copecs dessus je pense que j'ai déjà euh, dit dans, dans l'ensemble de cette vidéo oui dans l'absolu euh, si vous êtes client déjà de formation si vous connaissez ces youtubeurs euh, allez-y je veux dire le risque finalement ce serait quoi que vous perdiez euh, le, que le, le nft perde sa valeur et quand bien même il perdrait sa, va sa valeur vous aurez quand même compte le contenu des formations etc et en plus vous pourrez faire du réseau et vous savez à quel point c'est important de réseauter et d'ailleurs pour moi c'est euh, l'avantage numéro un moi j'adorerais rentrer dans un club et me faire des nouvelles amies, des nouveaux amis en fait des nouveaux copains pour prendre un verre etc ce serait euh, génial donc forcément c'est la communauté la première qui a regardé mais euh, voilà voilà, dans l'absolu, euh, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui peuvent se dire, oh, elles le font que pour l'argent. Je veux dire, euh, déjà, monter un business en soi, on le fait souvent pour l'argent. Ce pas souvent euh, très humanitaire, sinon on monte une association. Mais je veux dire, euh, là, euh, j'ai pas envie de rentrer dans cette question-là, en disant, ils le font pour l'argent ou pas. Euh, ils montent un business, comme ils en ont déjà monté 10, 20, que ce soit du drop ou n'importe. Ils utilisent la blockchain parce que c'est plus pratique. Euh, D'un côté, nous, ça fait, ça fait de la lumière sur les crypto-monnaies, donc on va pas cracher dessus. Et en plus, ils essayent tous les projets que j'ai vus, mine de rien, euh, plus ou moins, hein, ils essayent d'apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont finalement ou apporter du, du, du contenu, des formations, des choses qu'ils font déjà, mais ce sera c'est mieux pour la personne qui consomme. Donc moi, dans l'absolu, je trouve ça pas mal. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir ce que d'autres YouTubeurs vont proposer. Parce que selon les types de Youtubers, selon les thèmes, en fait, il y aura des projets différents. J'imagine que des gamers vont lancer peut-être leur jeu. Enfin, ou peut-être que Squeezie va lancer un jour un NFT. Ou que des je sais pas, Youtubers dans la musique vont lancer d'autres choses. Enfin, moi, j'ai hâte de manière générale de voir tout cet écosystème prendre. Euh, c'est pour le bien de tout le monde, on avance quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je finis cette vidéo euh, très simple à hein, ma foi. Hein. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai pas fait de script. Et je pense que ceux qui connaissent cette chaîne, je crois que ça se voit un peu. Parce que je, je suis un peu partie dans tous les sens. En tous les cas, si vous avez, je serais curieuse, très sérieusement, de lire vos avis sur ces, sur ces business-là. Euh, ce que vous en pensez, est-ce qu'on est qu avance dans le droit chemin ou est-ce qu'on se plante Je sais pas, je suis très curieuse de vous lire. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et puis, si vous avez d'autres projets de youtubeurs à me soumettre, je le ferai avec joie. Merci, ciao